Bonjour les gens, comment gagner du temps en faisant une préparation de partie pour Noé Après avoir vidé la boîte, commencez par mettre de côté les 8 cartes embarcation. Maintenant, parmi les 47 cartes animaux, cherchez les cartes qui ont un petit 4+, ici, ou 5+, dans un coin, et attention aux escargots, ils sont sur le bord. Une fois que vous avez bien identifié les cartes, vous n'avez plus qu'à les séparer, pour en faire un paquet des 5+, et le reste de 4+. Si vous n'êtes pas trompé, vous devriez avoir 8 cartes 5 plus et 8 cartes 4 plus, et le reste c'est les 31 cartes qui n'ont pas de numéro en mettant la boîte dans le bon sens, -à dire la coche vers le dessus. Vous n'avez plus qu'à prendre les cartes 5 plus et vous les mettez face vers le fond, les 4 plus dans l'autre sens. Vous ajoutez les huit embarcations et vous terminez par les carte animaux reste. Pour votre prochaine partie, vous n'aurez plus qu'à sortir les cartes. Là, vous avez les cartes pour 3 joueurs. Ensuite, vous avez les 8 embarcations. Et si vous êtes 4, vous sortez ces cartes-là et vous les mélangez au premier paquet. Et si vous êtes 5, vous n'avez plus qu'à mélanger celles-là aussi. Voilà, c'était la préparation de partie de Noé. Jouez bien